Voir la gloire, tu es.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 Ô oh Jésus, tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne. Toi seul mérite la gloire. Toi seul mérite l'honneur digne, digne, digne, digne, digne, digne. Oh, oh. Oh, oui. Seigneur, tu es digne de recevoir l'honneur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 Sois béni, Jésus. Personne n'est comme Jésus. Une n'est comme toi, Seigneur. Adoré, prosterné devant toi J'admire ta face, je dis nul n'est comme toi Seigneur, je dis nul n'est comme toi Mon Dieu, tu es le Dieu extraordinaire Et tes œuvres sont admirables Lorsqu'on considère ce que tu fais On ne peut être qu'admiratif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 la braille ki west, fry the glory Da the breast, rim baba my show and I the glory on the fry the glory on the breast, Ma machine de rest, I've bride the glory way, man of the fire locha, here on the bread is mloch, con baba Sherry ma base, high the ready low secondary fright shame, oh lie the con ride the bride is low come, show bride the glory. I said in O Baba my way.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 Que ce moment tu empruntes le contrôle totalement. Que ta gloire descende au milieu de nous. Que tu nous conduises dans chacun de ces instants. Jésus, prends le contrôle, Seigneur. Alléluia. Que ta gloire descende et envahisse le contrôle, Jésus. Que ta voix descende. Et que vienne de plus. Esprit de Dieu vient, l'esprit oh, de Dieu vient. Voulons ton Nous voulons te dire, Seigneur mon Dieu, que ta gloire descende. monte voix oui. nous avons soif de toi nous avons soif de toi Seigneur intercède par des soupirs inexprimables. Et ce sont ces soupirs-là que nous sommes en train de dire par ces paroles. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Le soupir de nos cœurs, le soupir de nos âmes. Dans mes deux femmes, assoiffées de toi, en tout lieu, en ce monde, nous sommes là. Assoiffées Sois fait de ta volonté. Nous sommes là en plusieurs endroits. En ce monde, Seigneur Jésus. Vous... Reçoit les honneurs de Père qui t'aime tout aimons Jésus-Christ Nous t'aimons Jésus Christ Alléluia by in the way of the It's Smile the bright clothes my eye the way of the Hallelujah! Alléluia Wow Alléluia Gloire à Jésus Amen. Amen Au-dessus de toute chose. Alors, si ton cœur est chargé de mauvais fardeaux, le mauvais fardeau c'est, tu as tellement les soucis de la tête, et tu ne penses qu'à ça, tu ne sais pas comment t'en sortir. Tu, tu seras coincé. C'est-à-dire que tu, tu es lourd ou pas du fardeau de Dieu. Jésus a dit, « Venez-moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous. » Donc c'est le fardeau de Christ que tu vas prendre pour le moment. Alléluia. Et puis tu vas monter avec. Alors qu'est-ce que tu fais pendant qu'on va élever le Seigneur qu'on va arriver Nous allons oublier, nous allons positionner Jésus au-dessus de tous nos soucis. Il est, Il est le plus grand. Il est le plus grand. Il est le plus grand. Il est le plus grand. Notre Dieu est plus grand. On rentre dans la présence prophétique de Dieu en élevant le Seigneur. En élevant Jésus. Jésus.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 disons que l'éternel est au-dessus de tout Yahweh Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh ah. tu es le plus au-dessus oh. de tout nous venons devant toi pour t'exprimer Yahweh la ré, tu es au-dessus de toutes choses. Tu es le plus grand. C'est toi le plus grand. Nous nous approchons de toi. Nous venons devant toi. Émerveillez Jésus.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 Cantarame me masche cara gambra lucanda la vallete ara ba ba ba Bradaslo, Shema, Mama, ma Rababradas, Glory on da bra, oh, merci Saint Esprit, Laïde Glory on da bradasunda,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 to you.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 Mais possible, mon Dieu, Seigneur mon Dieu, entends ma prière, ce que je désire être comme toi, à parler comme toi. Être comme toi, prier comme toi, oui, faire comme toi, pardonner comme toi, être comme toi. Oh mon Dieu, je veux être comme toi, te ressembler, être à ton image. Je veux être comme toi, Seigneur, te ressembler, être à ton image et voir ta gloire. Oh, Être comme toi, Seigneur, être comme toi, Jésus, être comme toi, Seigneur. Ce monde a besoin de voir ta gloire et tu m'as choisi pour être ton image. Et par moi, ô oh Dieu, je n'y arrive pas, mais caché en toi tout m'est possible. Ce monde a besoin de voir ta gloire et tu m'as choisi pour être ton image. Par moi, ô oh Dieu, je n'y arrive pas, mais caché en toi tous mes possibles, Seigneur mon Dieu. Entends ma prière, ce que je désire. Être comme toi, agir comme toi, être comme toi. Parler comme toi, oui, faire comme toi. Aimer comme toi, Jésus, oui, faire comme toi, mon Dieu. Oh oh oh oh oh oh oh la la la pa la la la pa la la la la la la la la la la pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa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 mes caché en toi tout mes possible mais caché en toi tout mes possible mais caché en toi tout mes possible Seigneur, nous voulons être en toi, nous voulons demeurer en toi, nous voulons faire ta volonté, nous voulons être en toi, Seigneur Dieu, afin que ton nom soit glorifié, afin que ta, ton règne vienne et que ta volonté soit manifestée sur la terre. Que ton règne vienne, Jésus, que ton règne vienne, que la terre te connaisse, que le monde entier voit combien de fois tu es grand, tu es bon, tu es puissant. À cet instant, nous sommes dans cette prière, dans ta présence. Je veux prier pour mon frère, pour ma soeur qui est là connectée et déclarer des paroles de faveur, déclarer des paroles de grâce, déclarer des paroles... De, de, de bénédiction dans le nom puissant de Jésus dans le nom de Jésus dans le nom de Jésus Seigneur glorifie ton nom glorifie ton nom de de la brada que les malades soient guéris dans le nom de Jésus. Toi qui es connecté avec moi, que le Seigneur t'apporte la guérison, le rétablissement, la santé divine dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, manifeste ta grâce, glorifie ton nom, glorifie ton nom, brise les chaînes, délivre les captifs, délivre les captifs. Ouvre les portes, Seigneur Dieu, à tes serviteurs et à tes servantes qui me suivent maintenant. Que les portes qui étaient fermées soient brisées. Au nom de Jésus, je déclare sur ta vie l'ouverture des portes nouvelles, l'ouverture des portes. Je déclare une saison de grâce, une saison de faveur, une saison de porte ouverte. Dans le nom de Jésus, que la puissance du Saint-Esprit, pendant que je parle, vienne t'investir, vienne t'envahir là où tu es assis sur ton bureau, m'écoutant sur tes écrans. La puissance de Dieu, vient t'envahir, viens te remplir. Tu es moins inondé de sa grâce, de sa présence, de sa faveur. Il en est ainsi dans le puissant. Et nom de Jésus. Merci Seigneur pour tes bienfaits au nom de Jésus. Et quelqu'un dit avec moi un bon Amen.